Bonsoir danseur. Oui, ah, ça oui, va bonsoir, Ça va bien. Ça va bien. Ça va, ça va. Ok. Ça, je suis venu vers vous, hein. Cette année-là, je veux cotiser de l'argent. Tout l'argent que là, je... mm -hmm. tu gagnes là, tu n'as pas cotisé. Comment ça Je mange tout l'argent que j'ai gagne là, c'est tout. Je mange tout. Mais c'est pas bien. On prend que non, tu m'as faire des économies. plus vous allez me quoi Vous allez m'aider. Je veux cotiser de l'argent, je veux mettre l'argent quelque part. La fin d'année, là, là, moi, même je veux gagner de l'argent. Ah, c'est une, une bonne coup, idée tout, ça. vous avez fait aussi. Là. Voilà, c'est une très bonne idée, ça. Merci beaucoup. Okay. Merci. Si c'est ça, là, j'ai un bon continuer. Il n'y a même pas de problème, tu vois quand on dit la bon dîner, il est net et correct même J'ai gardé 500 000 pour commencer Pour commencer, c'est fini, il va te garder ton argent Il va te garder ton argent Je mange, je bois, je donne l'argent au salon Tu es libre là maintenant, on y va chez lui Oui, il n'y a pas de problème Quand tu gagnes sur l'enfant, me dit tu vas le remettre ça Quand tu gagnes, tu le remets Tu vas de Oh, bon continuer! Bonsoir, mes amis! Hein? Comment vous allez? Ça va? Vous allez bien fêter? non, on va gérer. Et la maison, les enfants? Ça va, ça va. Voilà, c'est mon frère, j'ai amené vers vous. Ah, c'est votre frère? Il veut faire tontiner, c'est pas petit tontiner. Ah, lui, il gagne l'argent d'Angon. Là où il est là maintenant, il a 500 000, il veut déposer. Et c'est petit à petit, celui-là, a 200 000, il va envoyer. Un million, il va envoyer. Il va gagner 500 000. Là maintenant, directement, c'est 500 000, il veut donner. un peu. il vient et oui, ça non. Tu sais, quand je vois des jeunes Qui aiment épargner Moi, ça me fait plaisir Parce qu'ils garantissent leur avenir Depuis que je suis dans ce métier-là Depuis que je fais tontine-là je n'ai jamais vu quelqu'un venir faire prêt. J'ai un tontine de 10 000 seulement. Je n'ai jamais vu. Même toi, madame, est-ce que tu fais 5 000 fois 2 000 Non, je fais 5 000 ou Non, parfois. Je regarde. Non, je te C'est 5 000 là où il est. Parfois, il va emmener un million. Non, parfois. Et Vilain, bien, bien, bien. non. Non, non, attends, Je peux voir tu vas plus ça en même temps. Je viens, je vais voir. Non non, viens. quoi il il a quoi? Bien sûr. quoi? C'est quoi? Lui c'est Bien sûr, c'est le du quartier. Vous êtes Je te dis, c'est chez lui moi. J'ai fait ton dis. Il a dit que quelqu'un n'a jamais aimé ses caméras. lui. Il faut le laisser. J'ai même un mois fin. pour la fête, j'ai pris 30 000 pour la fin du mois et la fin d'année. Oh. J'ai fait, tu as vu, j'ai fait. Vu. Il a fait, il a fait, vous aurez, il a fait, faut, Allez, rasta. Oh, faut le laisser, il a oui, ai fait, il oui, a en fait, il a fait, il a fait, il il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a tu ne veux pas vous va. Tu vas mettre le Non, avec il Comment peut ne te faire Tu ne trouver Il a fait la prison. Oui, une fois. seulement veux pas ne veux pas ne veux pas ne veux pas ne veux pas Je veux pas